Je trouve qu'il y a des trucs bizarres euh, sur Facebook en ce moment. Euh, j'ai posté deux articles, entre autres, hein, peut-être qu'il y en a que je n'ai pas vu passer, hein, mais euh, j'ai posté, j'ai fait deux posts donc, euh, sur. Euh, et ils étaient euh, basés sur des journaux qui racontent, comme tout le monde sait, la plupart du temps, des bêtises mais pour le coup là c'était c'était plus ou moins vrai ça sonnait relativement juste alors j'ai reçu en loose d' hein, euh, des messages de facebook par messenger en me disant que les posts que j'avais faits étaient faux je ne sais pas s'ils les ont supprimés ou pas, J'ai pas fait gaffe hein, parce que euh, je ne vais pas trop regarder, je, je poste selon mon envie, selon euh, ce que je ressens ou pas. Donc je n'ai pas été voir s'ils avaient été supprimés ou pas. Euh, sur le coup, ils ne l'avaient pas supprimé, mais bon. Mais ils sont venus me voir via <rire> Messenger en me disant que ce poste-là, euh, c'était un fake c'était une mauvaise information. Bon, alors, il faut dire que c'était, il euh, y en avait un, c'était euh, La Tribune, ouais, ça venait du journal La Tribune, et l'autre, c'était, euh, je sais plus quoi, bon, enfin, bref, euh, je crois que c'était une vidéo de LCI, je crois, je sais plus, ouais, c'était, il euh, y en avait un, c'était sur le professeur Raoul, et l'autre, euh, bah, je crois que c'était pareil, en fait, je sais pas, je sais plus, enfin, bref, je ne sais plus de quoi parler ces postes, toujours est-il que ça a dû les interpeller parce que ils sont venus me voir en me disant euh, c'est des fake news. Ah alors, qu'est-ce qui se passe Est-ce que Facebook euh, maintenant euh, euh, met un stop euh, aux journaux euh, qui d'habitude euh, il ne faut rien, hein, contre, hein, ils sont même, euh, même d'accord. Hein. Et là, pour le coup, fake news. Ah, mais, je ne suis pas sûre qu'ils ne les supprimaient. Hein. Juste, ils sont venus me voir en messenger. C'est hallucinant. Je sais pas si ça vous est arrivé, mais je trouve que c'est hallucinant. Je ne comprends pas trop ce qui se passe là. Euh, Est-ce que... <rire> Alors... Euh... On, on interdit euh, euh, facebook se permet de euh, dire euh, où sont les fake news ou sont pas les fake news comment il sait facebook que c'est une fake news ou pas euh, il a été faire des recherches euh, il a euh, comment ça se passe comment ça se passe moi je sais pas euh Faites attention au posts que vous, euh, que vous allez faire parce que Facebook va venir vous voir en hein, looser. Hein. Ah, ça fait peut-être partie en fait parce que maintenant, soi-disant, Facebook euh, fait très attention euh, à, à ce qui est posté, euh, à tous les posts qui sont faits euh, suite euh, à la 5G et tout le reste. Alors tout ça, ça, ça, tout, ça euh, tout ce qui concerne la 5G, ça disparaît. On ne sait pas trop pourquoi, hein, après tout. On ne sait pas trop pourquoi, vu que ça existe. Hein Donc, euh, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on euh, n'aurait pas le droit de les poster, les... puisque ça existe. Et tout le monde sait qu'elle existe, la 5D. Alors, euh, la 5D, pardon. lapsus. <rire> Elle existe aussi, la 5D. Mais bon, là, je parlais de la 5G. Je ne comprends pas pourquoi. Non, j'en ai parlé autour de moi, puis je suis bon. Ils vont du ménage, mais du ménage comment C'est ça que je envie comprendre. C'est euh, euh, jusqu'où elle va notre liberté d'expression en fait Est-ce que on n'a pas le droit de poster euh, des choses qui en fait ne sont même pas secrètes En fait, euh, c'est juste euh, des secrets de polichinelle puisque tout le monde est au courant qu'est-ce qu'ils veulent cacher, qu'est-ce qu'ils veulent pas qu'on sache, qu'est-ce que qu'est-ce qui les dérange dans le fait que euh, on fait des postes euh, on fait des on, on, on fait des sur des choses qui existent puisque euh, euh, tous les réseaux en ce moment euh, enfin les réseaux les les serveurs en ce moment euh, que ce soit Orange SFR euh, tous les, tous les autres euh, euh, mettre la fibre, euh, attendre la 5G, etc. Et, euh, et là, euh, qu'on le dit que c'est en train de se faire, etc. etc. pouf Ils viennent en loose dé pour vous dire, ouais, c'est un fake. Nous, c'est un fake. À quel moment c'est un fake Je sais pas. Alors euh, je sais pas. Peut-être que on n'a on pas, pas, la même façon de voir ce que c'est qu'un fake ou pas. Je sais pas. Ou peut-être qu'il voudrait peut-être qu'on dise que tout va bien, euh, que la 5G est très bonne pour notre santé euh, et que tout, tout ce qui se passe sur la 3D. Euh, oui, la troisième nation, la troisième c'est ouais. euh, très bon pour nous et que euh, tout va bien mes amis. Euh, je ne comprends pas. Alors, est-ce que je suis la seule ou pas à qui s'est arrivé Si c'est le cas, euh, bah, dites-moi ou si ce n'est pas le cas, bah, dites-le, hein, postez en dessous. Dites-moi ce qu'il ce qu en est parce que franchement, ça m'a interpellé deux fois de suite, euh, ils m'ont fait le coup. Alors, euh, je comprends pas. Euh, par contre j'ai posté des trucs autres que ça et j'ai pas été bloquée, ils sont pas venus me voir et beaucoup plus important, ils sont pas venus me voir mais là pour le coup euh, je sais pas euh, ils doivent être allergiques à, à la 5G, ils doivent pas vouloir qu'on poste des trucs sur la 5G ou je sais pas donc euh, du, fait, du fait ah oui, ça y est, je sais du fait qu'on est en confinement, peut-être qu'on n'est pas censé être au courant que ça continue que la vie continue derrière et que euh, bah, euh, en fait, euh, c'est peut-être pas des masques euh, et euh, de l'alcool euh, de, de, du liquide hydroalcoolique hein, qu'il faudra aller chercher en pharmacie c'est peut-être de la vaseline au final parce que pendant le confinement, euh, ils en profitent euh, pour faire passer des décrets. Euh, oui, alors il y a des décrets qui surplantent les lois, il y a... Euh euh, la 5G qui se met en place enfin bon il y, euh, bah, y a plein de trucs comme ça ouais, mais on n'est pas censé être au courant puisqu'on est en confinement comment ça se fait qu'on est au courant alors que qu'à la télé ils n'en parlent pas et que bah, surtout pas à la télé hein. et puis les journaux non plus d'ailleurs ils n'en parlent pas donc comment ça se fait qu'on est au courant sérieux oh qu'est-ce qu'on va faire de tous ces moutons noirs là ah putain c'est hallucinant Là, le... je sais pas je ne sais pas. Alors oui, alors pour information, euh, comme je l'avais dit, euh, je vous le dis, euh, euh, je ne sais pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout ce qu'il a dit, euh, euh, le petit euh, mon arc là, euh, hier, euh, parce que j'ai pas vu. Non, j'ai pas vu et euh, ça ne m'intéresse pas. C'est mon mari qui m'a fait un rapport en me disant que le confinement aurait lieu jusqu'au 11 mai. Bien et qu'à partir du 11 mai, il y aurait sûrement euh, les écoles qui allaient réouvrir. <rire> ah, J'adore. Donc, euh, les écoles vont réouvrir et euh, peut-être, hein, euh, éventuellement, il se pourrait. Hein, euh, et beaucoup de gens vont se remettre au boulot forcément, mais oui, bah il ouais, faut bien, faut, voilà, faut bien faire... Faire tourner ce système, hein, parce que là, il, il est en train de te casser la gueule, et puis, ah faut pas, ne faut pas. Sauf que je pense que c'est un peu tard, hein. je ne sais pas pour vous, mais moi, je pense que c'est un peu tard, là, déjà, pour, que, pour relever tout ça. Oui, alors, donc, euh, ils vont faire travailler davantage les gens, forcément, de 35 heures, ça va passer à beaucoup plus. Hein? et, et, et, et euh, vous n'allez sûrement pas gagner plus. Moi je ne sais pas, hein, peut-être que j'ai un enfin là, je ne sais pas. Je n'ai pas entendu le discours, je n'ai pas voulu. Ce n'est pas compliqué. Ce petit monarque. Hein? Alors euh, personnellement, euh, pour moi, euh, euh, il me fait. Euh, il n'existe pas. Mais bon, il euh, bah, faut croire qu'il existe pour d'autres. Donc, on me rapporte les informations. Et donc, euh, ce petit monarque aurait donc dit que les, les écoles allaient reprendre à partir du 11 mai. À moins qu'il nous le reporte à plus tard. À voir. Moi, que ce soit le 11 mai ou le 19 septembre, mon fils ira pas à l'école. Voilà. C'est décidé. Hein mon fils n'ira pas à l'école, je me débrouillerai autrement. Euh, je ferai appel à à une aide extérieure, si, si, euh, si c'est nécessaire, mais il n'ira pas à l'école. Non. non. Donc, euh, on va pouvoir le retirer euh, de la liste, hein, parce que il n'ira pas à l'école. Et puis, euh, on m'a dit, j'ai entendu aussi, euh, j'ai oui dire, on va dire. Hein. J'ai oui dire que tous les enfants qui n'iraient pas, pas à l'école, euh, euh, les parents seraient visités, euh, par des organismes euh, s'occupant des enfants, euh, pour euh, leur retirer les enfants, vu que ce pas des bons parents, vu, vu qu'ils n'en pas à l'école. <rire> Je vais vous dire un, un truc, moi, euh, mon fils, euh, quitte à me monter à lui, hein, euh, ils ne me l'enlèveront pas. Hein. Ah, ça, euh, pas question mais de toute façon, je ne vois même pas pourquoi je dis ça, parce que je ne suis pas concernée par ce monde-là. Je fais ce que je veux à partir de, du, fait, du moment où mon enfant est euh, en bonne santé, euh, qu'il qu a de l'instruction, parce que je vous rappelle quand même que la scolarité n'est pas obligatoire, mais l'instruction est obligatoire, ce qui sont deux choses différentes, du fait que ben, vous pouvez instruire votre enfant à l'école. Donc, pas obligé de l'emmener... Euh, vous pouvez instruire votre enfant à la maison, donc pas obligé de l'emmener à l'école. <rire> voilà, donc euh, ça résout pas mal de problèmes. D'autant plus qu'à la maison, euh, euh, mon fils, il a appris des choses, à faire des choses qu'il n'aurait sûrement jamais appris à l'école. Euh, il a une instruction euh, différente, on lui apprend différemment, mais il a appris plus vite à lire en deux semaines à la maison qu'en euh, trois ans à l'école. un truc qui déconne là, il euh, n'y a, a pas un loup là quelque part, je sais pas, hein, mais bah je vois pas l'utilité de l'école au final, je vois pas, je vois pas, non, à part leur apprendre des trucs qu'ils n'auront absolument pas besoin dans le futur, je vois pas l'utilité, donc euh, voilà, euh, les dernières, donc euh, non, euh, je n'ai pas, pas écouté ce cher, petit, euh, ce cher petit monsieur, parce que déjà moi rien que de l'entendre, ça me fait des... Euh, ça me fait des... dans les oreilles. À chaque fois qu'il qu qu prononce un mot, ça... Dans les oreilles. Non, je, je, je supporte pas sa voix. Non, hippie, de... non, si, euh, c'est comme si euh, vous savez quand vous tournez euh, quand vous écoutez la radio et enfin, les anciennes radios hein, parce que maintenant ça fonctionne plus comme ça hein. d'ailleurs des radios, il n'y en a plus. Il <rire> en a plus beaucoup. Dans les voitures encore peut-être des postes de radio ouais, mais sinon à la maison. Euh des radios, euh, les chaînes euh, les chaînes euh, comme on avait avant où on pouvait mettre des cassettes, des disques ou où... écoutez la radio ça n'existe plus non euh, et ben bah, euh, mais pour ceux qui connaissent hein, et pour ceux qui ont encore euh, une voiture avec une radio dedans vous savez quand, quand vous, cherchez, vous cherchez le canal là hein, et que ça vous fait des et ben bah, euh, quand notre petit monarque il parle, ça fait pareil dans les oreilles. Je supporte pas. Je supporte pas. Donc euh, bah, je l'écoute pas. Et puis de toute façon, ça ne sert à rien pour, pour quoi? Il nous dit toujours la même chose. Alors euh, euh, merci aux soignants. Il, il nous dit merci aux soignants. <rire> ça va de merci aux soignants. Les soignants. Alors, euh, euh, ouais, je, je dis ça, mais je ne me moque pas du tout des soignants, bien au contraire, je trouve qu'ils font du très bon boulot et que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire ce qu'ils font. Euh, ceci dit, bah, il faudrait peut-être aussi qu'ils arrêtent de... Euh, quand l'un d'eux se fait interroger par euh, la télévision, hein, et ça serait bien qu'ils disent la vérité et non pas ce qu'on leur dit de dire, ça serait aussi une bonne chose ça. Mm. Parce que euh, ça aussi, euh, c'est pas normal. Alors, euh, à 8 h du soir, on... maintenant, ça y est, ici aussi, euh, à 8 h du soir. Ouais. Hein. On tape dans les casseroles pour... Euh... Moi, non, je ne tape pas. Ça veut pas dire que je les soutiens pas. Hein. Je les soutiens de tout mon cœur, vu que j'en ai fait partie, moi, des personnels soignants. Hein. Donc, euh, c'est vrai que ça fait maintenant euh, quelques années que j'en ai fait partie, mais j'en ai fait partie. Donc, je sais un petit peu euh, ce qui se passe. Et euh, du coup, euh, en fait, les soignants, euh, ils n'ont pas besoin qu'on tape sur les casseroles le soir à 8h. Hein. non, non, non, non. Le personnel soignant aurait surtout besoin d'aide euh, euh, plus concrète, hein, hein, genre euh, euh, des masques, euh, des dépistages, euh, qu'ils soient plus nombreux. Euh, Je sais pas moi, qu'on qu ouvre des hôpitaux, qu'on remette les liens en place. Parce que vous savez, euh, du temps euh, des deux autres monarques anciens, là, les petits monarques anciens, là. Euh, il euh, y a la ministre qui avait dit que les gens ne, ne tombaient plus malades, donc il n'y avait plus besoin d'autant d'hôpitaux, puis pas autant de Bah ouais. Donc, euh, bah, elle a fermé les hôpitaux et puis disparu, disparu les lits. Voilà. Et puis après, il y a eu une épidémie, je ne sais plus, ça devait être la grippe d'hiver, ou je ne sais plus. Enfin, il y a eu un truc quelconque. Et puis elle nous l'a reproché. ah ouais, elle nous l'a reproché. Bah ouais, mais les gens, ils tombent trop malades. On va dire il n'y a plus de plein dans les hôpitaux, c'est la galère. D'où le, d où, d où, d où. Le fait que le personnel soignant, plutôt que d'être à l'hôpital, il s'est retrouvé dehors dans la rue pour protester, parce qu'il disait on n'arrive plus à joindre les deux bouts. Ah non, forcément. Ah, notre cher ministre de la Santé de l'époque avait tout fermé, forcément. Ah ouais, après, euh, dès qu'il y a une épidémie quelconque, que ce soit de grippe ou autre, il bah, n'y a, a, a, a plus d'hôpitaux, il n'y a plus de lit, il n'y a plus rien. Et ouais, donc après, ça a été notre faute. Bah oui, quelle idée aussi de tomber malade Non, sérieux Sérieux hein On vous donne tous les médicaments nécessaires euh, qui coûtent une blinde et qui vont encore plus malade que, que ce que ça devrait être. Après, on nous reproche aussi de de la sécu, parce que forcément, on tombe malade. Donc, ah, merde On fait un trou à la sécu. Un trou qui n'existe pas d'ailleurs, hein, mais bon. On fait un trou à la sécu, et puis... Euh, et puis il bah, n'y a plus assez de lits dans les hôpitaux et puis il n'y a plus assez d'hôpitaux d'ailleurs, parce que <rire> on tombe trop malade, merde, on est con aussi, hein. quelle idée tomber malade. Ah, Avec tout ce qu'ils nous font euh, pour nous, tout ce qu'ils font pour nous, pour notre bien, pour notre bien-être, euh, pour qu'on soit toujours au taquet. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Euh, pour ceux qui ne veulent pas se vac faire vacciner, nous m'envoyer euh, via euh, toutes les saloperies. Euh, ah bah pour le coup après on, on développait des défenses. Hein, euh, forcément le corps il est là pour développer des défenses immunitaires. Donc euh, on développe des défenses immunitaires, sauf que à force de développer des défenses immunitaires, bah, euh, euh, trop de soldats, bah euh, bah euh, Ils défoncent tout, quoi. Donc euh, du coup bah on est malade. Et euh, il <rire> n'y ah, a plus moyen de soigner, maintenant. Il n'y a plus assez de personnel hospitalier, il n'y a plus assez de lits, il n'y a plus assez d'hôpitaux. Ah mais par contre, il y a encore des. Il y a les cliniques, il y a les cliniques privées, hein, qui elles ont ouvert la por les portes hein, pour euh, accueillir euh, tous les malades qui pouvaient euh, être à droite et à gauche. Ah. Bon de bol, il n'y a pas de malades. Voilà. En tout cas, pas autant qu'on croyait et pas autant qu'on veut bien nous faire croire. Alors, euh, pour ceux qui sont encore sceptiques, en disant que oui, euh, la France, euh, ah, elle est dans un état catastrophique, vous vous rendez compte il y a un virus là qui est en train de tuer tous les Français, tous les Italiens, tous les Allemands et tout. Et, et pour preuve, et pour preuve, les journaux nous ont mis une photo où il y avait tout plein de cercueils en randonnant parce que c'était tous les malades qui sont morts de cette maladie. Hum. Mais si vous avez été un peu curieux, hein, plutôt que de croire tout ce qu'on vous dit, hein, si vous avez été un peu curieux et que vous avez été chercher la photo, parce qu'on peut hein, chercher les photos maintenant sur Google, c'est très bien, parce que au final, vous prenez une photo, vous la envoyez sur Google, et Google vous dit d'où elle vient, d'où elle provient et comment ça se passe. Voilà donc, cette photo, elle, est juste, euh, elle a juste un ou deux ans de retard par rapport à la vie qui se passe actuellement. C'est-à-dire que c'est une photo fake news et que la vidéo était une vidéo fake. Voilà, donc les journaux aujourd'hui, euh, ne sachant plus euh, comment nous faire peur, eh bien, ils, ils nous montrent des vidéos qui remontent à Matusalem. Ah ouais, de façon à ce que vraiment, vraiment, on soit vraiment dans, dans la peur, dans la peur, dans la peur et que l'on attende avec impatience ce, ce vaccin que tout le monde est en train de chercher de partout, de partout, de partout, de partout, de partout et que bah, euh, moi personnellement, je, je vous raconte peut-être des, des, des conneries hein, mais bon, ça ne sera pas la première fois, ce sera pas la dernière mais moi je pense que ce vaccin existe déjà mais comme il bah, euh, bah, y a un traitement, et que les, le, traitement, euh, alors le traitement du docteur Raoul a été repris par euh, d'autres euh, scientifiques qui ont trouvé effectivement que ça ajoutait à autre chose, bah, soigner le virus complètement. Bah merde alors, les vaccins ne pourront plus être obligatoires. Ah, c'est con. Hein? Disons que. On va, on, va dire autre, on va dire ça autrement. On va dire qu'ils seront... Ils vont faire en sorte de les rendre obligatoires. Hein, C'est sûr. Ils, ils vont faire en sorte de les rendre obligatoires. Mais après, vous avez le droit de refuser. <coughs> Puisqu'il y a un traitement. Voilà. Donc... Euh... Puis dans la foulée, bah... Euh... Dans la foulée, ils ont trouvé un test aussi. C'est bizarre, hein? mmh? Ça fait... Euh... Euh, alors on est en confinement depuis le 26 mars juste après les, les élections municipales hein, c'est trop drôle hein, parce que juste avant le, juste avant le, le, le, le microbe il n'était pas, pas contagieux il était pas, non non non juste avant ça allait les écoles et tout tout allait bien il n'y avait pas de soucis et tout et paf juste après les élections il est devenu contagieux, il est devenu mortel, il est devenu waouh. C'est hallucinant ça. Comment est-ce que euh, la vie peut euh, être chamboulée comme ça du jour au lendemain non, prix, euh, On n'a rien compris. On ne comprend rien. Ils nous disent ce qu'ils veulent. Euh, et tout le monde y croit. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Alors il semblerait qu'il y, qu y aurait eu un pic. Je sais pas. La semaine dernière peut-être Un pic euh, virologique euh, la semaine dernière et que là, ça y est, c'est en train de tomber, ouais, ouais, ouais, ouais. Ah bah ouais, les gens, ils sortent des chambres de réanimation. Mm. Ah ouais, ils sont encore dans les hôpitaux, mais ils, ils, ils, ils sortent de la chambre de réanimation. Donc, c'est une bonne chose, hein on va dire. Ça donne déjà un peu d'espoir. Et puis, il y a un peu moins de morts aussi, c'est pas mal aussi. Mm. Oh, par rapport aux chiffres qu'ils nous annoncent... C'est pas tout à fait juste, hein. c'est soit en plus, soit en moins. Hein. Mais euh... <rire> il, y a un truc, il y a un truc qui m'a fait rire. C'est que bientôt on va nous dire qu'il y a plus de contaminés en France qu'en Amérique. Hein? C'est hallucinant hein? quand on voit la France à côté de l'Amérique. C'est hallucinant. Enfin, je trouve que c'est... Euh... C'est juste phénoménal. Il y a plus de contaminés en France qu'en Amérique. Ah ouais, mais en Amérique ils ont pas encore le pique, c'est vrai. Euh, nous, on est le futur de l'Amérique, en fait, finalement. L'espace-temps, l'espace, temps, euh, euh, ouais, -temps euh, est comme ça, ce qui fait que euh, euh, on est passé devant l'Amérique. Donc, du coup, l'Amérique prend, euh, comment, prend exemple sur nous, voit un peu comment on a réagi pour euh, ne pas réagir pareil. Hmm? Histoire qu'on y ait un peu moins quand même. Histoire que les choses se passent mieux. Ouais. Ah, ouais. Voilà. Et les absurdités de la 3D. Elles sont là. C'est con, hein C'est ça. Ah, là, là, dire qu'il y en a qui font encore confiance au système. Oh, Dieu. Eh ben, cela, Ah bah ils n'ont pas fini d'en chier, je vous le dis. Hein. Ah, ils n'ont pas fini d'en chier, non. Alors moi pour info, hein, euh, ouais, c'est euh, ma boisson. Je, je l'ai amené un peu au frais là. Alors moi pour info, euh, je veux rien de leur merde, hein, Non. Ni puce. Euh... Ah ouais, bah si j'ai pas la puce, je pourrais pas quitter la France. Bah merde. et <rire> j'avais pas l'intention de quitter la France. C'est con. Hein. Et, et, mais je m'en fous. Voilà. Donc euh, voilà. Alors les infos que je vous donne, c'est pour ceux qui sont bien accrochés au système. Hein, euh, ouais. Parce que moi, euh, franchement, euh, le système, il m'atteint pas. Hein. Moi, euh, ils ne m'auront pas. Hein. Hors de question. Je, je refuse. C'est pas, pas que voilà, euh, je refuse littéralement tout ce qu'ils pourront me proposer. Donc, euh, et puis quand je ne fais pas partie du système et que j'ai mon libre arbitre, j'ai le droit de refuser. Si je ne signe pas un papier en donnant mon accord, j'ai le droit de refuser. D'où, d'où il d'où il m'imposerait quoi que ce soit. D'où, surtout des choses que j'ai pas signées. Sur les... Ils, pas, ils font passer des lois, ils, ils, ils ont fait des, des référendums, ils ont fait des demandes, à savoir, euh, dis donc, euh, oh les gars, euh, vous voudrait faire passer euh, cette loi-là, vous êtes d'accord ou pas ah, Ils vous l'ont dit, hein, vous Ah pas moi Ils m'ont rien dit du tout, ils m'ont rien demandé. Non, non. D'ailleurs, ils, ils m'ont mis en prison un peu pour euh, les faire passer les lois. Mais alors, qu'un décret sur, surplante une loi, alors ça, c'est encore du jamais vu ça non plus, hein, mais bon. Ça c'est. Mais bon. <rire> moi comme je suis ouverte à tous les possibles, rien ne m'étonne. Voilà, rien ne m'étonne. Je... Voilà, je... je vis tranquillement ma vie. Euh... Euh, de prisonnière confinée. Ou de confinée en prison, je ne sais pas. Enfin, les deux, peut-être. Voilà. Et euh, je le vis relativement bien vu que je sortais déjà pas beaucoup avant. Donc euh, c'est pas spécialement un problème pour moi. Donc, euh, tout va bien, madame la marquise, hein euh, bah, vous voyez, euh, on fait du soleil, hein et, et puis, on se dit que... Euh, bah, on se dit que c'est dommage pour ceux qui croient encore à ce système. C'est dommage. Ah bah, je vous plains, franchement, je vous plains de tout cœur. Ah bah, je vous plains. Parce que vous avez pas fini d'en chier. Ah, ouais. Vous n'avez pas fini d'en chier. Vous, votre famille, vos enfants... Euh, et ça, c'est absolument pas ni une accusation ni rien du tout, hein. c'est juste un constat. Hein. Moi, même si je devais finir sous les ponts, sérieusement, même si je devais finir sous les ponts, je préférerais. Je préférerais. Parce que c'est pas comme si je, je connaissais pas cette vie-là. Hein. Je, je l'ai déjà connue. Hein. Ah, pas, pas couché sur les ponts, mais pas loin. quoi. La vie sauvage, je l'ai connue. En arrivant en France, j'ai connu la vie sauvage. Ouais. Donc, euh, pff, revenir à ce temps-là, euh, ça ne me poserait pas de problème. Hein. Vu que je ne suis pas attachée au matériel et que si là, euh, j'ai mon téléphone, c'est juste pour faire les vidéos. Euh, mon téléphone, euh, moi quand je sors, mon téléphone, là, à moins que j'ai décidé de faire une vidéo à l'extérieur... Mais si on est trois quarts du temps mon téléphone il reste à la maison, donc je suis libre de faire ce que je veux, où je veux, d'aller où je veux. Et puis bah ben, voilà, hein, euh, pour ce qui est de ma carte d'identité, euh, ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc euh, voilà. Que vous dire d'autre Bah ben, voilà. Pour moi, ça va. Et pour vous, ça va. Tout le monde va bien on se protège, on se confine et on prend soin les uns des autres. C'est bien. C'est ce qu'il faut. Puis euh, profiter de ce temps hein, pour voir, euh, pour observer. Hein. Observez bien, observez bien. Observez bien. Moi je vous ai, pas, je vous ai dit, je vous ai pas écouté euh, l'élocution éloc, du de, <rire> petit monarque. Mais si vous, vous l'avez écouté, euh, je ne sais pas... Euh, les, Voyez ce qu'il a dit, observez et regardez. Si vous avez encore un quelconque espoir en lui, euh, je suis désolée de vous le dire, mais il n'y a plus d'espoir pour vous en tout cas. <rire> je ne sais pas si vous avez encore un espoir en lui. Mais alors, si c'est le cas, je suis désolée de vous dire que pour vous, il n'y en a plus. Non, il n'y en a plus. Si vous comptez sur eux pour vous sortir de la merde dans laquelle ils nous ont mis, ben, vous pouvez, vous pouvez euh, attendre longtemps. C'est euh, juste hallucinant de voir comment euh, les gens sont, sont accrochés à des choses. Euh. Et encore une fois, ce n'est pas ni un jugement ni à rien du tout. Hein. C'est de l'observation. Hein. Moi, j'observe de mon coin. Ouais, J'aime observe, bien observer. J'aime bien. Après, je ne vous dis pas, hein, je ne suis pas, euh, je vais pas chercher, je ne vais pas faire toutes les recherches. Euh, bah, D'ailleurs, je n'ai ai pas besoin de faire toutes les recherches parce que euh, comme euh, je me connecte à mon âme et euh, elle, euh, elle fait en sorte que je sois au courant des choses, donc je n'ai pas besoin, besoin d'être dans le système, elle m'apporte ce que j'ai besoin de savoir, ce que je n'ai pas besoin de savoir, euh, je m'en fous. Moi je fais confiance, voilà. Or, Adienne euh, que poids, ça arrivera ou pas, j'en sais rien. Bon. J'ai aussi vu passer que. J'ai aussi vu que <rire> le pape allait déclencher le nouvel ordre mondial le 20 mai. Mmh. Le 20 mai. Le nouvel ordre mondial le 20 mai. Ouais, bah, quand on sait aussi qu'il a refusé à être le vicaire du Christ, on sent bien qu'il y a un truc pas net qui se cache là-dessous. Mais alors moi, je me pose la question, c'est que comment il va pouvoir mettre en route le nouvel ordre mondial à partir du 20 mai, alors qu'il est sous surveillance policière Je pense que ça va être compliqué, hein? ça va être très compliqué. Lui et tous ses acolytes sont sous surveillance policière. Je sais pas. Ça va être compliqué. Je sais pas. Peut-être. Je sais pas comment ça va se passer. Puis de toute façon, je m'en fous parce que déjà euh, la religion. Euh, moi, c'est juste. Euh, j'observe, hein, comme je vous dis, j'observe. Je suis euh, d'aucune religion. Euh, moi, la seule religion, c'est mon Dieu créateur, et euh, je, je travaille pour la lumière. Hein. Rien d'autre. Hein, mais j'observe. Et puis peut-être qu'en observant, si je pouvais, euh, enfin, si ça pouvait faire tilt dans certaines, euh, chez certaines personnes euh, qui sont en train de s'éveiller, euh, ça ne serait pas plus mal non plus. Ça serait ma petite contribution. Alors je ne veux pas révolutionner le monde, hein, ça ne servirait à rien. De toute façon, il n'y a rien à révolutionner, hein, tout est très bien, tel que C'est... Hein, ceux qui doivent se réveiller se réveillent, ceux qui ne doivent se réveiller ne se réveilleront pas. Hein. C'est dommage, hein. j'ai de l'empathie pour eux, mais c'est comme ça, hein. on n'y peut rien. Hein. Soit les gens ils y croient, soit les gens ils y croient pas. Hein. On peut pas forcer les gens à, à, à changer, on ne peut rien faire. On, et puis, ça serait pas de l'amour au final, parce qu'obliger quelqu'un à changer, c'est pas de l'amour. L'amour, c'est de le laisser tel qu'il est, et de changer par lui-même quand il l'aura décidé. L'amour, c'est ça. C'est pas l'obligé. Sans côté, qu'en plus, au-delà au de ça, il y a leur, leur libre-arbitre. Euh, euh, chacun son libre-arbitre, et chacun fait ce qu'il veut, au moment exact où il veut. Voilà. Mais bon, euh, c'est pas une fois que le rocher, il est écroulé, qu'il va falloir dire au secours. Bon. rocher est écroulé, un rocher est écroulé, hein? Pas pouvoir y faire grand chose hein. moi j'ai décidé de vivre à la campagne il ya peut-être une raison non je sais pas je sais pas enfin bon voilà quoi qu'il en soit je vais vous laisser je vous souhaite une très bonne journée on est euh, mardi aujourd'hui donc je vous souhaite une très bonne journée de mardi euh, après le lundi de Pâques c'est le mardi voilà donc je vous souhaite une très bonne journée et puis euh, prenez soin de vous, euh, profitez du confinement et, euh, et choisissez votre camp. Il y a encore temps, mais pas pour longtemps.